Le dernier week-end de novembre, j'ai marcher pour le climat. Pour des raisons euh, évidentes. Ce ne sera malheureusement pas possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais vous, vous, vous, vous serez dans le monde entier des millions à marcher. Dans 57 villes, dans toutes les rues du monde. Puisque je ne pourrais pas marcher cette année. Et comme je ne pourrais pas le faire. Si moi, je ne peux pas marcher. Alors s'il vous plaît. Voulez-vous marcher pour moi Pour moi Pour moi. Pour moi Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi.